Salut et bienvenue, dans ce tuto question réponses consacré à InScape, nous allons voir comment récupérer des informations sur une carte vectorielle, carte faite par l'institut Région euh, Paris Région. On souhaite récupérer donc ici le département du Val-de-Marne avec les communes et puis également euh, le nom des communes pour obtenir ce type de document, beaucoup plus simple, avec ici dans la fenêtre des calques, nous avons trois calques un calque pour, le, enfin quatre calques, un calque pour le test, un, casque, un calque pour le contour du département, et puis un calque pour les communes en couleur. Et puis je me suis fait un autre calque juste avec les, les contours des communes. Voilà. Donc comment obtenir tout ça À partir donc de ce fichier qui est un très très gros fichier de 2,4 mégas, qui n'est pas forcément évident à manipuler. Euh, lorsqu'on va dans la fenêtre des calques, il n'y a aucun calque présent donc on va euh, tout simplement créer quelques calques notamment le premier qu'on va appeler calque texte donc on va cliquer là dessus, sur le petit plus là on va renommer ce calque texte voilà on fait ajouter on va sélectionner ici euh, par exemple euh, Créteil en cliquant donc sur le mot Créteil, vous voyez, euh, il est sélectionné, il y a un, un petit contour qui se met tout autour, et on va aller dans édition, sélectionner les mêmes types d'objets. Et automatiquement, Inkscape va sélectionner tous les textes qu'il y a dans notre document. On va faire édition couper. On va sélectionner donc notre calque texte et on va faire édition, coller. Euh, coller sur place, pardon de façon à ce que Inkscape colle euh, le texte précisément au bon endroit. On peut maintenant masquer euh, ce, casse, ce, ce calque, excusez-moi. Euh, on va maintenant sélectionner ici euh, le contour. Alors pour sélectionner le contour, toujours avec l'outil éditer les nœuds. On clique ici sur le contour. Voilà, on l'a sélectionné. On va dans édition, couper. On va créer un autre calque qu'on va appeler contour. Département, on appuie sur ajouter et on va dans édition, coller sur place. Donc on, a, on va mettre le calque texte en haut, je préfère. Voilà. Alors il ne veut pas monter. Voilà. Donc on a le calque texte, le calque contour département, on va masquer ces deux. On va sélectionner maintenant euh, la ligne qui détermine la commune ici, une des communes. On va dans édition, on fait sélectionner les mêmes fonds et contours. On va dans édition, couper. À ce moment-là, Inkscape nous a coupé toutes les communes de tout le document. On va cliquer ici sur le petit plus, et on va euh, nommer ce calque commune. Ajouter, édition, coller sur place. Alors on va descendre ce calque-là en bas en cliquant, c'est marrant, c'est... Ça... Voilà. On va masquer. Tac. Et tous les éléments qui sont ici, on va pouvoir les supprimer parce qu'ils ne nous intéressent plus. Donc on fait un rectangle de sélection. Et on va, euh, soit on peut appuyer sur supprimer, soit on peut euh, cliquer ici sur le petit ciseau. Hop, pour tout couper. Voilà. On va pouvoir maintenant démasquer ici ces parties-là. Alors on a récupéré beaucoup d'éléments qu'on va devoir supprimer à la main. On va faire des petites... Euh, ici, on va mettre des petits guides en haut, en bas de la région. On va encadrer en fait la région Val-de-Marne avec les petits guides. Hop, on peut désactiver le magnétisme qui nous embête. Voilà. Alors je dézoome, comme ceci. Je sélectionne l'outil donc... Euh, Sélectionner et transformer des objets. Je vais faire un rectangle de sélection ici. Hop, supprimer. Je fais un autre rectangle de sélection, de sélection en haut. Hop, supprimer. Un autre rectangle à cet endroit-là. Voilà, supprimer. Et un autre pour le bas. Supprimer. Alors, on zoome avec. Euh, ben on va sélectionner l'outil zoom, zoomer et dézoomer. Voilà, je clique, je glisse pour faire un rectangle de sélection pour venir bien zoomer correctement. Je peux cliquer sur le, boucon, le bouton gauche, pardon, pour, pour zoomer. Et là, on va pouvoir continuer notre travail de nettoyage avec l'outil euh, flèche noire. Donc, zone de sélection, on supprime. Hop, une zone de sélection encore. Je supprime. On peut également, avec l'outil flèche noire. Si rien n'est sélectionné, on va appuyer sur Alt, et on va pouvoir faire un petit tracé, comme ça. Voilà, et le petit tracé rouge va sélectionner tous les objets, hop, les sélectionner, on va pouvoir comme ça les supprimer. C'est un moyen un peu plus rapide, éventuellement, de supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Vous voyez, hop, alors j'aurais peut-être dû enregistrer mon document avant, j'espère qu'il n'y aura pas de problème... Ah, j'ai sélectionné le contour, là j'ai fait une petite bêtise. C'est pas grave. Allez, outils flèche noire, j'appuie sur Alt. Je fais le petit trait rouge. Je supprime. Voilà. Bon, bah c'est parfait. On peut supprimer maintenant euh, les petits tracés, là, les, les petits guides. Lorsqu'on se met dessus, on peut venir. Vous voyez, il y a une petite main qui apparaît. On peut appuyer sur Supre » ou on peut, il me semble, aller dans Édition, euh, Supprimer les guides. On va sélectionner tout notre document, enfin tous nos, nos objets. On va aller ici dans les Préférences globales du document, Préférences du document. Je clique dessus. Je vais cliquer sur Redimensionner la page au contenu. On va mettre 10, mm en, euh, 10 pixels en haut, je clique ici sur le petit cadenas de façon à ce que les 10 pixels soient tout autour euh, de mes documents, enfin de, de mes objets. Je fais ajuster la page au dessin ou à voilà, la sélection, et j'enregistre fichier enregistré sous, et je vais l'appeler par exemple euh, carte Val-de-Marne 03, enregistré, voilà. On peut maintenant donc verrouiller le texte, euh, verrouiller le contour du département et on peut sélectionner comme ça euh, donc les communes et leur mettre une petite couleur. Ou alors comme on a vu tout à l'heure, donc là j'ai des éléments sélectionnés, je clique à côté pour tout désélectionner, utiliser la touche Alt avec la flèche noire bien sûr sélectionnée et puis pouvoir sélectionner comme ça euh, différentes communes, hop, on relâche et puis on met une, une bonne couleur. Ou alors, pour sélectionner les communes, on peut sélectionner ici, en cliquant dessus, on appuie sur un Shift, et on peut comme ça additionner les communes en cliquant bien bien sur le, sur le contour. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.